This is a library-related talk and a library-related session, and many of you are library people in this room. I wanted to remind you that there is a lunch for the library's user group in um, Joyce Jerry at 12:30 on Level A. Um, so come join us. There'll be a buffet set up outside, like the normal lunch. Uh, you grab your food and come join us in that room, and we will all get to meet each other then. But uh, now I think let's get started with the talk. Thank you very much. Et bonjour tout le monde. Euh, mon nom est effectivement Yvan Fillon, je suis le directeur de Bibliothèque de Montréal. Très heureux d'être parmi vous ce matin, cette fin d'avant-midi. En premier temps, je suis curieux de savoir euh, les gens à main levée qui travaillent dans le monde des bibliothèques. juste avoir une idée. Bibliothèque publique, quand même une majorité. Les autres milieux, on n'est on est pas nombreux, on peut prendre quelques secondes, juste euh, de quel milieu votre implication au niveau de Wiki? L'éducation? Merci. Donc, euh, en commençant, quelques informations sur le réseau des bibliothèques de Montréal. Donc, on est un réseau de 45 bibliothèques qui est réparti dans les 19 arrondissements de Montréal. Euh, L'année passée, on a eu 8,1 millions de visiteurs en bibliothèque, un petit peu plus, 8,8 millions de visiteurs en ligne. Une information, une statistique que j'aime bien, c'est le nombre de participants à nos activités en bibliothèque, au-dessus de 577 000. Ça incarne bien la vision et le rôle des bibliothèques dans le 21e siècle. Évidemment, le prêt de documents très important, euh, près de 12 millions. À cela s'ajoute pour les Montréalais l'offre de la grande bibliothèque de BnQ, qui est à titre de bibliothèque centrale pour Montréal. Alors, les bibliothèques et Wikipédia, est-ce que c'est une histoire d'amour on connaît la campagne Wikipédia aime les bibliothèques. On dit du moins certain que les bibliothèques aiment Wikipédia, mais source certaines, ce ne fut pas le coup de foudre au départ. Loin de là. La première action du monde des bibliothèques lors de la naissance de Wiki en 2001 a été très négative. D'ailleurs, à partir de 2005, plusieurs études en sciences de l'information analysent ce projet d'encyclopédie collaborative et questionnent la qualité du contenu de Wiki en remettant en question son étendue, son actualité, sa fiabilité, ainsi que son statut d'ouvrage de référence au sens habituel du terme. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait d'une part une méfiance sur la qualité. Il faut se rappeler, on est dans les premières années de Wiki, on en a parlé ce matin. Mais d'autre part, il faut quand même admettre que pour les bibliothèques, les bibliothécaires, ça bouleversait un petit peu leur habitude. Ça remettait en question le rôle de la bibliothèque et le rôle du bibliothécaire. N'empêche que quelques années plus tard, à partir de 2010, des projets de titre GLAM démarrent à la British Library avec une première expérience de Wikipédienne en résidence, ce qui a relevé de nombreuses opportunités de collaboration entre Wiki et les institutions de mémoire. Les avantages en termes de valorisation du patrimoine et des collections numériques ont contribué à dissiper la méfiance en même temps que les réserves sur la qualité du contenu qui ont tendance à s'estomper à ce moment-là. Il y a eu d'autres initiatives à une échelle locale qui impliquaient les bibliothèques universitaires et publiques. Ça a pris forme autour de 2012, surtout par le biais de journées contributives et d'éditatons, des marathons d'édition. des activités qui continuent aujourd'hui à se multiplier à travers le monde. Donc, les premiers rendez-vous euh, au Québec. Euh, C'est d'abord par le biais de journées contributives à l'échelle locale que seront scellées les premières collaborations entre Wikipédia et le monde des bibliothèques. Euh, la première euh, qu'on a recensée, c'est une euh, journée contributive consacrée à Jean Talon, premier intendant de Nouvelle-France, qui s'est déroulée à la Bibliothèque de l'Université Laval en février 2012. Une année plus tard, à la Bibliothèque Mylan, aujourd'hui Modeguy Richler à Montréal, euh, se tient la première activité de Edith Taton en Bibliothèque publique au Québec. L'activité apporte à l'époque sur le projet Mylan. C'est soutenu par l'organisme Mémoire du Mylan et Wikimedia Canada. La bibliothèque a mis son espace et la documentation sur le quartier à la disposition des citoyens et il y avait un bibliothécaire du réseau qui a participé à l'activité. On le verra plus tard, ce type d'activité avec les organismes du quartier, c'est très prometteur et c'est très gagnant. Plus tard la même année, euh, lors d'une journée dans le cadre du mois international de la contribution francophone à la BnQ, il y a lieu un atelier de contribution qui va initier une longue collaboration soutenue entre cette institution et la fondation Wikimedia. On en a parlé un petit peu effectivement ce matin euh, lors de la conférence d'ouverture. Le premier événement BNQ est, devenu, est en quelque sorte l'enseigne des mardis wiki euh, qui se tiennent tous les premiers mardis du mois depuis 2014. Euh, depuis, BNQ est devenu un des partenaires canadiens les plus actifs dans les projets de type GLAM. Donc, on est 2012-2013, plus de dix ans après la création de Wiki, et c'est là qu'on voit les premières initiatives au Québec apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que ces, ces initiatives-là euh, sont encore aujourd'hui bien en vie, où on fait des petits, puis qu'on voit là qu'il y a un lien très clair entre les premières initiatives euh, de, autour de 2012-2013. Au niveau international, les dernières années ont été assez, euh, assez favorables à la collaboration entre Wiki et les bibliothèques. L'IFLA, l'International Federation of Library Association, a produit en 2016 une étude d'opportunité sur les bénéfices d'une collaboration avec Wikipédia et elle a invité les bibliothécaires à s'engager davantage pour faire de leur bibliothèque une bibliothèque wikipédienne. Ils ont proposé des exemples d'activités que vous voyez à l'écran, mais l'argumentaire a mis l'emphase sur l'importance de l'outil Wikipédia comme une source d'information, mais aussi en tant que plateforme pour la culture et les connaissances locales, qui sont supportés par les bibliothèques publiques. Au même moment que les plans lançaient ce document, il y a eu une campagne par la Fédération, une seconde campagne de contribution mondiale auprès de la communauté des bibliothécaires. La campagne a encouragé les bibliothécaires à ajouter une source, au moins une, dans l'encyclopédie. Imaginez un monde où chaque bibliothécaire ajoutait une référence à Wikipédia », disait la croche de cette campagne. OCLC donc, plus récemment, avec OCLC, euh, qui est Online Computer Library Center, c'est une organisation à but non lucratif mondial au service des bibliothèques, ils ont lancé le projet Wikipédia plus Bibliothèque, dans le but de renforcer les liens entre les bibliothèques publiques américaines et Wikipédia. Si OCLC était une marieuse ou un site de rencontre, c'est certain qu'il matcherait les bibliothèques et euh, Wiki. Pour eux, c'est un match parfait. Quelques exemples de projets que OCLC et Wiki, la bibliothèque Wiki entre autres, ils travaillent ensemble pour permettre aux éditeurs de relier facilement des citations dans Wikipédia à des millions de documents de bibliothèques représentés dans WorldCat. WorldCat, c'est la plus grande base de données du monde des formations sur les collections de bibliothèques. OCLC va également offrir une formation en ligne gratuite de 10 semaines auprès des 500 membres du personnel des bibliothèques américaines. C'est un projet qui est financé par la Fondation Wiki et la Fondation Knight. Donc, on assiste à l'émergence d'initiatives qui sont de plus en plus structurées et qui sont mises en place par le milieu des bibliothèques eux-mêmes, à travers les associations, soit locales ou internationales. Alors, les raisons pour lesquelles les bibliothèques aiment ou devraient aimer Wikipédia. Et pour moi, c'est l'essentiel du message de ce matin. Premièrement, la convergence des missions. On sait quand on fait un partenariat, peu importe le domaine, la chose la plus importante, c'est s'assurer que notre mission, notre vision sont en convergence avec l'organisme qu'on veut faire un partenariat. Puis, au niveau de, de Wiki et des bibliothèques, le partenariat, la, la, la mission, la vision, les valeurs, euh, c'est très fort, il y a une forte convergence et c'est l'accès libre et universel à la connaissance. C'est vraiment ce qui nous rejoint le plus. La vision de la Fondation, imaginez un monde où chaque. Être humain peut librement par, prendre part à l'intégralité des connaissances humaines. C'est notre engagement. Au niveau de la mission, de donner des possibilités aux personnes du monde entier de collecter, développer du contenu éducatif sous licence libre ou se trouvant dans le domaine public et de distribuer ce contenu efficacement et globalement. Donc, pour les bibliothécaires, là, on voit beaucoup de points de, de convergence. Un exemple de notre mission à Montréal, mais les bibliothèques publiques ont souvent des missions euh, qui sont inspirées de celles de l'UNESCO, passionnément engagées dans nos quartiers, on aurait pu dire notre communauté. Les bibliothèques de Montréal offrent à tous un accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et aux loisirs. Parmi nos valeurs, euh, on retrouve la collaboration et la liberté intellectuelle. Donc, convergence des missions. Connaissance fiable. On en a parlé également ce matin. Les wikipédiens, comme les bibliothécaires, aiment la connaissance fiable. Et c'est particulièrement important à cette époque de post-vérité, de fake news, de s'assurer que les citoyens soient en mesure d'avoir une réflexion critique sur les sources d'information et avoir des sources d'information fiables. Valorisation des collections. Les activités wikipédiennes constituent une belle opportunité pour utiliser les collections et les ressources de la bibliothèque et d'en favoriser la diffusion et la visibilité auprès d'un public plus large. Littératie de l'information… Puis ça, C'est intéressant parce que dans un article récent, on indiquait que 96 des instructeurs dans le milieu universitaire estiment que Wikipédia est plus utile pour enseigner la littératie de l'information que les exercices ou les travaux habituels. C'est des activités qui deviennent donc euh, un excellent tremplin pour améliorer les compétences en littératie de l'information auprès du public. Littératie numérique, c'est un des points importants des, de la mission des bibliothèques euh, publiques récemment. Euh, les usagers, on le sait, qui fréquentent nos bibliothèques ont souvent besoin d'accompagnement pour l'utilisation des technologies du web. Alors, les ateliers Wikipédia deviennent de belles occasions de pratiquer des interventions en littératie numérique. Ce qu'il faut noter, c'est que quelqu'un qui n'est pas nécessairement motivé en premier lieu de dire « je vais prendre un cours de littératie numérique, je vais venir en bibliothèque pour ça », euh, il ne va peut-être pas s'inscrire, mais s'il a un but, un objectif, comme partager du contenu qui lui tient à cœur, bien là, à ce moment-là, il va être motivé à venir à cet atelier-là et on va avoir le goût d'apprendre à utiliser les technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. La référence vivante, ben, en bibliothèque, on, on le sait, nos ouvrages de référence traditionnels tendent à disparaître des rayons et la contribution avec Wiki, c'est une manière de renouveler la référence et c'est tout à fait adapté euh, pour les besoins d'information locales. Bibliothèque éditrice et créatrice, ces activités s'inscrivent dans l'approche de la bibliothèque 21e siècle. On supporte, on veut, on a une vision d'une bibliothèque comme un « makerspace », un lieu d'apprentissage actif et un lieu de création de contenu. Donc, on peut imaginer le lien là assez facilement avec Wiki. Des nouveaux publics pour les deux, ça c'est encore une fois gagnant-gagnant, la venue des Wikipédiens amène de nouveaux usagers en bibliothèque, la tenue d'événements amis de Wikipédia est susceptible de générer de nouveaux euh, contributeurs qui sont, eux, appelés à devenir de nouveaux utilisateurs des bibliothèques. Le rôle communautaire et le rôle social, c'est un volet important de la bibliothèque publique, donc rôle communautaire, euh, le partenariat, le, les travaux avec Wikipédia favorisent la célébration de la communauté et du sentiment d'appartenance à son quartier, à sa communauté, en soutenant des projets territoriaux de contribution. Ça peut porter sur des sujets qui intéressent la communauté ou qui concernent l'identité locale. On le voit qu'en à Montréal, on a 45 bibliothèques qui sont bien implantées dans chacun des quartiers, fait que c'est un lien qui est tout à fait naturel. Inclusion sociale ça favorise aussi de façon explicite l'inclusion lorsque les projets qui sont mis sur pied concernent la mise en valeur des communautés qui peuvent être prises avec des obstacles systémiques. On peut penser à des projets qui ont eu lieu comme des étatomes féministes ou qui portent sur les Premières Nations. Donc, c'est euh, un état 10 Il pour avoir sûrement d'autres raisons, mais à partir de ces éléments-là, lorsque les gens se demandent, bon, les bibliothèques, pourquoi on devrait s'impliquer ou faire des choses avec Wikipédia, ça me semble 10 raisons assez, assez fortes. Alors, plus récemment à Montréal, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, au début de 2016, on a lancé un appel aux bibliothèques du Réseau de Montréal afin d'offrir des ateliers de contribution qui auraient lieu les derniers jeudis du mois. Le programme s'appelait Jeudi, c'est wiki » et vous avez compris, c'était une alternative, un clin d'œil au « Mardi, c'est wiki » offert à la BNQ. Euh, les bibliothécaires du réseau, quand on a fait l'offre, ils ont répondu très rapidement. Puis, le calendrier 2016 affiché complet avec euh, une douzaine d'activités durant l'année. Donc, on le voit, il y avait un intérêt déjà de la part des bibliothécaires. On voit ici quelques exemples d'activités qui ont lieu dans, dans les bibliothèques. Euh, ça pouvait être pour célébrer l'anniversaire, le 50e anniversaire d'une bibliothèque, euh, avec la société d'histoire ANSIQ, euh, sur les femmes célèbres du quartier. Donc, on voit un des points en commun, malgré tout, la diversité des, euh, des activités, c'est euh, le lien avec euh, quelque chose de local, avec les gens de la communauté. Ces initiatives ont été menées dans la plupart des cas en collaboration avec le Café des savoirs libres, un collectif qui rassemble principalement des bibliothécaires passionnés et engagés. On va en parler un petit peu plus tard dans une autre conférence. Euh, en moyenne, on compte une douzaine de participants à ces événements-là, et ça se compare à peu près à ce qu'on peut retrouver dans un club de lecture euh, traditionnel. <coughs> D'autres exemples euh, qui ont été réalisés euh, récemment. En 2007, on a un petit peu changé la formule, puis les ateliers ont été simplement désignés comme café des savoirs libres, et puis on, euh, on avait un agenda plus, plus flexible, ça n'avait pas nécessairement lieu les jeudis euh, en soirée. Au total, au cours de, depuis 18 mois, c'est à peu près 20 ateliers qui ont été réalisés dans les bibliothèques de Montréal. Alors, en quoi, ce, quelles sont les particularités, à quoi on distingue les activités contributives qu'on a réalisées à Montréal? Je vais en parler plus rapidement parce que, juste après moi, François Charbonnier et Marie-Démartel ont une communication où il va être justement question des différentes approches. Un élément qu'il faut prendre, euh, qui, qui, qui ressort de nos, euh, nos activités, c'est que le fait que les formateurs et les participants se déplacent à chaque fois ou presque à chaque fois dans une nouvelle bibliothèque. Donc, le petit côté nomade de, de la communauté numérique ici. Il y a des exceptions. Euh, Mondeguy-Ressler, qui était la première bibliothèque, si vous vous rappelez, à avoir fait une activité, euh, eux ont planifié des activités qu'elle fait savoir libre de façon euh, régulière dans la programma programmation du val. La formule aussi, c'est une formule conviviale. C'est une formule de, sur un peu de, la base d'un café-conversation. Le fait que c'est un de type café-conversation, ça se prête moins à un, un laboratoire informatique où il y a le professeur en avant très, euh, et les élèves derrière avec des ordinateurs. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on prend, un, on, on installe la philosophie d'un café-conversation, et non court, si je peux dire, traditionnel. Euh, il faut penser à l'aménagement, il faut le voir comment ça peut s'inscrire à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, ça, c'est un des éléments. Euh, L'autre élément aussi à prendre en considération, c'est que c'est pas tous les citoyens et les bibliothèques avaient des portables pour accueillir ces gens-là, donc on s'est équipé d'une flotte de portables qui, qui est nomade également, qui va d'une bibliothèque à une autre, c'est une solution temporaire le temps qu'on puisse être en mesure d'équiper de façon plus, euh, plus importante les bibliothèques. Lorsqu'on fait un aménagement comme ça en bibliothèque pour un café d'un savoir libre, qu'on prend une salle, bien sûr, on informe les, les, les citoyens qui peuvent être présents, qui ne viennent pas pour l'activité, qui va avoir une activité, mais ça peut leur permettre aussi au départ de juste d'écouter, puis éventuellement participer et devenir des, euh, des gens qui vont euh, suivre les, les cafés des savoirs libres. Autre particularité ou élément à noter, c'est la collaboration entre Wikipédia et OpenStreetMap. Ça a ajouté à l'offre, à la proposition, la transmission des savoirs concernant la cartographie libre. Et, euh, partenariat avec euh, les sociétés d'histoire, euh, à chaque endroit où il se trouvait une société d'histoire euh, qui était active, qui était euh, impliquée, les ateliers de contribution ont suscité beaucoup d'intérêt euh, de la part de, de la société, de la part des gens qui la fréquentent, puis de toutes sortes de possibilités entre la société d'histoire locale et les bibliothèques. Évidemment, en travaillant de cette façon-là aussi avec euh, différentes bibliothèques, ça a permis un co-apprentissage auprès per du personnel des bibliothèques de Montréal. Au-delà de Montréal, les bibliothèques publiques du Québec ont également démontré leur intérêt à s'engager dans cette voie, et le président de la Fondation Wiki Canada a été invité à relater les initiatives québécoises lors du rendez-vous des bibliothèques publiques de 2016, euh, organisé par la BBQ et les bibliothèques de Montréal. Alors, les conditions gagnantes, ou on pourrait quasiment parler de conditions essentielles dans certains cas pour euh, déployer ces activités-là en bibliothèque. Bien, hein, ça a l'air tout simple, mais d'une part, des heures d'ouverture euh, qui se déroulent euh, en soirée. Les activités sont principalement en soirée, donc il faut des heures d'ouverture assez étendues en soirée pour accueillir euh, cette activité-là. Les équipements, on en a parlé tantôt des, des portables, du, du Wi-Fi. Euh, un espace. Euh, L'espace, on pense automatiquement, euh, quand on parle un projet comme ça, à un laboratoire informatique, mais dans le format café euh, et, et plus convivial, c'est mieux de faire, c'est ce, plus optimal dans un espace ouvert dans la bibliothèque. Puis, comme je le mentionnais, oui, il y a la relation avec les autres, euh, les autres euh, citoyens qui sont sur place, les autres utilisateurs, mais euh, ça favorise vraiment plus la collaboration, la participation, la contribution de chacun sous cette forme-là. Euh, la mobilisation du personnel. On a vu quand on l'a fait, les, les bibliothécaires étaient très intéressés, ils ont répondu rapidement, mais il peut tout de même avoir un, un certain nombre d'enjeux. Euh, donc, une des choses qu'il faut faire, c'est d'offrir de la formation, s'assurer que les gens soient bien euh, formés sur, d'une part, les réduments de la contribution, mais c'est aussi important, sinon non plus, je dirais, sur l'approche, la philosophie, soit celle d'une nouvelle relation de collaboration et de co-création entre la bibliothèque, les citoyens et les organismes. Puis, partenariat, mais j'en ai parlé un petit peu précédemment. Bon. Merci. Donc, quelques pistes pour conclure. <rire> Euh, les pistes qui sont explorées ici pour la suite de, de, des projets des bibliothèques de Montréal, Wikipédia, ça s'inscrit dans la continuité. On est en phase avec les affaires plus structurées des associa associations locales, dis-je bien, et internationales. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'effectuer un nouvel appel à tous pour reprendre les ateliers contributifs mensuels dans les bibliothèques de Montréal. Euh, en lien avec la mobilisation du personnel, une journée de formation aux bibliothèques et Wikipédia. Euh, donc, démystifier rudiments de la contribution dans l'encyclopédie, exposer les opportunités de collaboration, ainsi que l'intérêt d'encourager l'émergence de projets de quartier, de communauté, développer un réflexe wiki, entre autres lors d'initiatives événementielles. Lorsqu'on dit bon, on va faire un projet wiki, on va déployer un nouveau projet, ça ajoute à la longue liste d'activités qui sont déjà programmées dans les bibliothèques. Mais si on est en mesure d'avoir le réflexe wiki, on peut, dans une programmation, une série d'activités, ajouter une activité wiki à l'intérieur de cette programmation-là. Ce qu'on a fait, par exemple, lors du mois de la BD euh, et, ou euh, lors d'une journée euh, pour la journée des femmes, une activité pour la journée des femmes. Ce qu'on souhaiterait faire, par exemple, c'est un spécial euh, café des savoirs libres pour les cent ans de la bibliothèque euh, de Montréal, la bibliothèque centrale. Un atelier contributif thématique pour alimenter le contenu entourant l'histoire de la bibliothèque centrale de Montréal qui fête son 100e anniversaire cette année. On pourrait, par exemple, à l'occasion d'une journée de réflexion, euh, avoir des historiens des bibliothèques, des gens de la communauté des bibliothèques publiques et avoir donc cet atelier de contribution à Wiki. Miser sur la présence de la culture littéraire montréalaise et québécoise, ainsi que de l'histoire locale sur Wikipédia. Donc, travailler avec les organismes euh, du milieu, autant au niveau de la promotion de la littérature, de l'association des écrivains, que les associations locales. Les gens ont à cœur ce sujet-là et ils vont facilement contribuer et être impliqués si ça va les euh, chercher dans leur champ d'intérêt. L'enrichissement de pages liées à la culture littéraire ou l'histoire locale offre des avenues donc, de collaboration passionnantes. Et en plus, c'est en phase avec la mission historique des bibliothèques. D'autant plus que les pages littéraires de Wikipédia contribuent désormais à une nouvelle manière de, de soutenir et de pratiquer la référence dans les réseaux. Puis, les bibliothèques et leurs lecteurs gagnent à y créer du contenu de qualité. Ça peut être des pages d'auteurs, des listes, peu importe. Puis, vous y trouver par la suite des ressources destinées à nourrir leur plaisir de lire. Donc, encore une fois, tout le monde est gagnant. Les... Ce matin, ici, bien, les bibliothécaires qui sont présents, um, fort probablement, qui ont déjà un intérêt pour Wiki. Puis les personnes qui sont ici, sont peut-être un intérêt pour la bibliothèque. Mais faut trouver des façons de faire passer, à mon avis, ce message-là, puis l'importance de la collaboration euh, au-delà d'une conférence qui attire des gens qui sont déjà impliqués. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourra voir avec les associations québécoises ou avec le réseau pour mobiliser plus de gens à comprendre l'importance et euh, la plus-value de collaborer hein, de façon euh, plus importante avec Wiki. Mais de façon générale, je suis convaincu, puis je crois qu'on peut dire que l'avenir des savoirs libres et des biens communs de la connaissance est prometteur dans le contexte d'une collaboration entre les deux. Et euh, les projets de la Fondation Wikimedia puis les bibliothèques de Montréal, il y a énormément de potentiel, puis je si vais de filer la métaphore, c'est une histoire d'amour à devenir assez, assez fantastique. En terminant, un petit mot, euh, on a mentionné, euh, à reprises, mentionné à quelques reprises, j'ai mentionné à quelques reprises l'importance de l'implication de l'engagement des bibliothécaires comme facteur de réussite. Je vous dire à Montréal, on est chanceux, il y a beaucoup de ces bibliothécaires-là qui sont très engagés. Euh, je ne parle pas juste à la ville, là, mais à Montréal. Mais euh, je tiens à les remercier tous. Mais je voudrais souligner l'engagement et la contribution euh, d'une bibliothécaire en particulier pour, oui, les projets, mais également pour la présentation et, euh, de ce matin. Euh, Marie, Marie démartel un gros merci. Merci à tous. Je crois qu'il y avait quelques instants pour des questions, commentaires ou c'est terminé. Une, une question Yann Oui euh, Yann, je vis mm -hmm. euh, en France, loin de Genève. On essaie de faire des partenariats avec plusieurs bibliothèques. C'est très positif, ils nous ont réduit deux fois pour faire un atelier et leur, euh, leur équipement et leurs euh, ressources euh, ont mis très facilement à notre disposition. On a aussi essayé un partenariat avec la bibliothèque universitaire de Genève, donc c'est la bibliothèque principale qui a euh, un fond d'à peu près 2 millions d'ouvrages, une bibliothèque qui date de l'époque de Calvin. Une annonce, si vous faites une question, si vous parlez à la les translators sont ici. Donc, nous pouvons entendre your question pour les mais c'est OK. Si vous pouvez répondre, nous devons de Merci. Oui, c'est OK. okay. Mm. Yeah. Uh, c'est avec la Bibliothèque Nationale de France, où uh, il y a eu une dizaine d'années un partenariat Promisoire entre, euh, avec Wikimedia France pour euh, apporter des livres pour Wikisource, mais ça n'a pas duré, partenariat n'a pas été renouvelé, et à mon avis, c'est un peu décevant au niveau du résultat. Et depuis, on n'a plus le, le partenariat, et le, pour être honnête, je trouve que les, les réponses de la nationale de France sont assez décevantes, tant au niveau de, ben, des, ben, des réponses, ils ne sont pas du tout intéressés travailler avec les projets musulmaniques et au niveau des droits aussi. Ils ont des politiques de droits. Donc, tu de parti pour chercher des recettes. Oui. Oui, c'est au début de... Les enjeux pour les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires ou nationales, c'est effectivement très différent. Donc, euh, ça peut être une façon, peut-être, de rejoindre un autre public aussi et un autre type de contenu à travailler avec les bibliothèques publiques. On me fait signe que c'est terminé. Alors, bien, merci. Il y avait une marche. Je ouais. <rire> wow. waouh! Ok. okay. Eh, Est-ce qu'on doit utiliser cette toilette? <rire> oui, Yvan, tu nous pourrais-tu ton ordi? C'est ce Ah, ok. C'est parce qu'il nous avait dit qu'il fallait en apporter un. Ta présentation, tu pourrais le mettre ici. Tu peux faire juste Non, c'est pas ça, c'est que je me suis dit, où j'ai mis mon. Euh... Ok. Non, ça va, j'ai cherché mon ordi. Tu prends ton c'est toi? Ouais. This one, they, they audio? Uh, no. okay. Je viens de brancher l'ordinateur. Okay.